Yeah. Oui. Genre, génанти, Merci beaucoup. je suis très content je ici. Voilà. On est très contents que vous soyez là. Merci beaucoup. Qu'est-ce que, il dire Je pas, l'élément déclencheur pour devenir boudère en fait. Quand euh... vous étiez jeune, qu'est-ce qui vous a permis bah, de, de, de, de grandir et de devenir boudère bah, tous les gens qui n'ont jamais cru en moi. Voilà. Ça m'a inspiré de sauter les obstacles et de toujours croire moi en moi et de se dire qu'on n'est pas différent, on est autrement. Chacun est comme il est et, euh, et c'est ça qui fait la force. Voilà. Je voudrais vous dire là, là vous êtes 3200, et je vois 3200 trésors uniques et précieux et je, vous, je voudrais que vous en ayez conscience. Vraiment, apprenez, apprenez à vous aimer, vous, parce que tout dans la vie nous, nous empêche de nous aimer, nous. Et c'est la clé. Ne vous comparez pas à personne. Faites votre bout de chemin et faites-vous du bien. Vraiment. Et je Bonjour à tous. Ah, ça, me fait, ça me fait très plaisir d'être là. Je vois beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup de maillots du PSG aussi. <rire> ah bah ouais, aussi c'est une ville de foot aussi. <rire> Mais le plus important, c'est de voir surtout tous les sourires sur les visages. Je pense qu'on est, on est ici pour partager une superbe après-midi et on va essayer de profiter un maximum. Bienvenue aux Arènes de Nîmes Ici, c'est Nîmes Donc pour vous, l'élément déclencheur dans, dans votre jeunesse qui a, bah, qui a déterminé votre avenir. C'était euh, de faire plaisir à ma mère. Comme quoi, c'est important. Euh, oui, faire plaisir à mes parents, je voulais qu'ils soient fiers de moi. Comme j'étais pas très bon à l'école, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre alternative pour qu'ils soient fiers de moi et j'ai trouvé ma voie. Et, et comme ça m'amusait beaucoup, j'ai essayé de m'amuser et de faire de ma passion un travail. Voilà. Et, et je voulais dire que moi, je suis très fier de voir là. Autant d'arabes, autant de noirs, autant de gitans, autant de portugais. Il y a des gens de toutes les origines et on est ensemble. Ça c'est la classe. Du bruit pour vous, du bruit Ce 12 octobre, l'association Inspired by KM a réuni une foule de Nîmois et Nîmoises autour de Kylian Mbappé dans les arènes de Nîmes. Pour l'occasion, nous avons rencontré Jamel Debbouze et James Hut lors de la présentation du film Le Nouveau Jouet au CGR, un rendez-vous unique pour un film qui cartonne déjà dans les avant-premières. Je veux ça. Le Zorro on ça, on peut non, pas ça. vous le donner. Non. Mon père va être déçu. Moi, je contrôle. Je vais pas arriver tout de suite. C'est vraiment depuis mes depuis mes débuts, en fait, je, je rêve de, de, de travailler avec Jamel parce que é, é, évidemment un, un talent comme ça, un, une unicité comme la sienne, euh, voilà, ça ça, ça ça ne, ça ne peut qu'inspirer des metteurs en scène. Et, euh, et c'est vrai qu'en écrivant le jouet avec Sonia Chilito de cette première version qu'on a, qu a écrit ensemble, euh, on s'interdit de penser aux, aux acteurs en général, parce que s'ils si, si refusent, et si vous écrivez pour quelqu'un, euh, à part quand on écrit Brice Denis pour Jean par exemple, mais sinon on essaye de s'empêcher de, de, de, de penser à un acteur, euh, il n'empêche que Jamel apparaissait de plus en plus, de plus en plus, et on croisait les doigts vraiment quand on a terminé la version, que ça lui plaise et qu'il nous rejoigne pour, euh, pour cette aventure. aujourd'hui. C'est chaud, hein C'est chaud, Michel. Hein que je suis là parce que je les aime, que je ne suis pas dans le film, et pire encore, que ce film sort le même jour que Belle et Sébastien dans lequel je suis. C'est la première fois ben que je suis.. Belle et Sébastien du Dubré. Vous mais, allez voir les deux films. Et c'est grâce à Michel que je fais du cinéma, car c'est elle qui a joué le premier rôle de mon premier film, Serial Lover. On peut l'applaudir, nous a fait la surprise. Je voudrais remercier la Fondation. Kylian Mbappé, inspired by KM, euh, de pouvoir donner la possibilité à des enfants, à des associations, euh, que ce soit d'aller au cinéma aujourd'hui. Mais je sais exactement tout le travail qu'ils font au cours de l'année. Je tiens à remercier Kylian de sa présence et merci aux enfants et aux associations. Merci beaucoup. C'est bien là bien ta journée une Super journée. Tech, tenez, merci beaucoup. T'as vendu hier Eh ben, je les prends toutes. Oh. Sérieux Il y a un type qui est venu, il a pris tout le stock. Un type qui Allez, confisquez tout. Il faut arrêter les plans foireux, là. Cette fois, il faut que tu trouves un vrai boulot et que tu t'y tiennes. Vous êtes plutôt du matin ou du soir Plutôt du midi. D'un enfant, fils de milliardaire, qui vient de perdre sa maman et qui n'a plus du tout de rapport avec son papa. Et il a beau être l'enfant de l'homme le plus riche de France et... Pourtant, il est très très triste. Jusqu'à la rencontre avec Samy, qui lui est l'un des plus pauvres de France, mais qui a plein d'amour autour de lui, plein de joie. Et ça va être la rencontre de, de ces deux mondes. C'est une espèce de choc des cultures. C'est une très belle histoire, c'est très marrant, mais c'est très touchant, je pense. J'ai eu beaucoup de mal, moi, à... à, à j'ai eu très peur à l'idée d'avoir un, un enfant, ma femme, ma femme aussi. On, on a connu ça. J'ai été chercher des choses que, que, que, que j'ai vécues. Et euh, de devenir un adulte, c'est la chose la plus dur qu'on est à vivre nous, je, je, je, je trouve. Euh, avoir le sens des responsabilités d'un coup alors qu'on a toujours été irresponsable, <rire> c'est toujours difficile à aborder. Donc je trouvais que c'était un, un sujet, un sujet très intéressant. On a été très bien servi par James Hut et, et, et, et Sonia, sa compagne. On avait un très bon scénario. J'ai pu y mettre mon, mon style d'une certaine manière et c'est vrai que, que c'est pas un remake, c'est pas euh, ce n'est pas, pas une adaptation, c'est une nouvelle proposition. C'est le nouveau joueur. Jamel, vous êtes jamais... Salut, merci d'être venu. Merci la famille. Merci les amis. On est ravis de vous recevoir. Merci pour cet après-midi incroyable. Parce qu'on peut revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cet après-midi. Pas Jamel, on a vécu un truc incroyable aux Merci à vous. Non, c'était super aux s'arrête grâce, grâce à toutes ces associations, tous ces gamins qui nous ont suivis. Euh, moi je suis très heureux de vous présenter ce film. <rire> euh, ça va cousin Je te vois. quoi Est-ce que quoi Ouais, je sais. Jamais, jamais, jamais, jamais. Bon film à tous, j'espère que vous allez kiffer. Un petit mot pour la C'est incroyable. Ouais, ça t'a plu Un petit mot, il oui, tient trop... dessus. Et très bien. De très, très bon film de Jamel, super film bien réalisé, rigolo. Et euh, comme d'habitude, hein, c'est Jamel. Hein. Bon, merci. Merci à vous. Hop, petit mot. Bonjour. Bonjour. Ça t'a plu euh, Oui, très bien, il est, il est très bien. Qu'est-ce qu qui t'a qu le plus plu euh, Le repos. Le... Tu ouais. Tu veux me dire un petit mot, merci. Alors, est-ce que ça t'a plu ah oui, beaucoup. Alors, que as de, de Qu ce que t'as appris de Jamel Qu'est-ce le message de Jamel, c'est quoi Que même quand on n'a pas beaucoup d'argent, on, on, on peut être bien. Eh, et il en faut pas beaucoup pour être heureux. Ouais. Ouais. Voilà, c'est le message de Jamel. Ça. Bon, on a mais merci. Hein. <rire> voilà, merci à vous. voilà euh, bah, ouais. C'était vraiment incroyable, génial. Un bon film, ouais. <rire> moi. bon C'était vraiment incroyable. C'était. Euh, il était très drôle le film. Euh, ça m'a fait beaucoup rire, surtout le gars qui savait pas parler arabe, mais à la fin il savait parler arabe. Je n'ai pas compris. C'était génial. C'était formidable. Amusant. Tu peux te dire quelque chose, dis-moi euh, Moi ce qui m'a fait rire c'est quand il euh, y avait euh, le monsieur, le cuisinier, en fait il courait et jamel il voulait lui, lui, lui attraper tous ses madeleines. C'est drôle. Mmh. Et toi okay. Et toi, et, et, et, toi et moi, mais, ah, mais, mais Meldebouz, il m'a signé euh, là. Et, et je ah, l'aime trop. Et, et je l'aime trop, bon, euh, <rire> C'était comme ça. Et, et, et, ouais. il y avait films. Ah oui, nickel. 10 sur 10. Moi, ce qui m'a fait rire le plus, c'était quand euh, bah, il, il, il, il essayait de voler les Madeleines. Moi, c'est quand ils, ils étaient dans le bain. Ouais, ça vous a plu, tout euh, le film Oui. Vous oui aussi merci. C'était très marrant. Bon, ok, ouais. ben, merci.